Super, ça y est, on est en live. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, on est avec Cécile Belay. Euh, Cécile, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Ouais, salut Pierre, salut tout le monde. Et eh ben euh, voilà, je suis cavalière depuis toute petite, avant tout passionnée, et puis j'ai fini euh, par en faire mon métier. Voilà, euh, j'avais beaucoup de, de blocages, pas assez confiance en moi et pas confiance en mes chevaux, enfin m'a pas empêché d'aller faire des belles épreuves jusqu'à 1 euh, m 35 mais ça m'a empêché en tout cas d'être heureuse dans ce que je faisais voilà donc je suis rentré à l'académie de la haute performance et euh, ça allait beaucoup mieux à la fin du programme ok bon, on va y revenir étape à étape moi j'aimerais si euh, c'était ok qu'on revienne sur des, des étapes sur le parcours qu'est ce que euh, qu'est ce qui fait que tu as fait ton métier en, en équitation comment tu en es arrivé là alors j'ai toujours voulu faire ça et mes parents n'étaient pas d'accord du tout, donc j'ai fait des études. Et en fait, pendant mes études, j'ai rencontré euh, mon mari okay. euh, qui était en fait le directeur du club et, euh, où je montais. Et puis euh, voilà, après, euh, on grandit et puis on a envie de faire des enfants. Donc, il y a un moment où il fallait faire un choix entre trouver un super job à Paris ou rester avec mon mari. Donc, euh, je suis restée avec mon mari et j'ai travaillé dans les chevaux, voilà. Ok. Et du coup, donc, alors attends, si j'entends bien, tu étais, euh, étais partie pour faire un métier et aller à Paris. Et si tu n'avais pas connu ton mari, du coup tu n'aurais pas travaillé dans les chevaux, c'est ça C'est ça. Ok, ok, intéressant. Et, et du coup, euh, et donc, bah, quels ont été les, les bah, je sais pas, ont été les, les peurs, les doutes, les, les épreuves pour pouvoir passer, dire ok, bah non là j'achète le métier et finalement je travaille dans les chevaux euh... ah, Il y avait plein de, je sais pas, il y avait plein de peurs. Après. Euh... Bah déjà, la peur de se dire, voilà, j'ai Bac plus 5 et je fais une croix sur la carrière que je pourrais avoir euh, par amour pour quelqu'un. Et, et si dans quelques années, ça foire, ben, je me retrouve sans rien. Ça, ça me faisait peur. Okay. La peur de ne pas y arriver, hein, tout simplement. Parce que euh, c'est bien d'être enfin on est passionné, on monte à cheval et je monte à cheval tous les jours. Mais entre ça et la réalité du métier, euh, voilà. D'accord. Et du coup, je vois qu'il y a trois personnes de connectées en live. S'il y a des questions, pensez à les, à les poser en même temps en commentaire, comme ça on pourra rebondir dessus. Um, ok, du coup, en fait, là, j'ai envie de te dire, tu as, as eu des doutes, tu as eu des peurs en mode, voilà, wow, là j'ai un bac plus 5 et je vais partir travailler à, à Paris. Finalement, non, je reste pour mon mari et je vais travailler dans les chevaux, dans, dans un milieu même que tu connaissais, bah, ou euh, enfin, quand on a déjà des retours de cavaliers, on voit que des fois, c'est assez galère pour eux. Euh, Qu'est-ce qu euh, enfin, qu qui fait que tu as fait ce choix, finalement, euh, si tu n'avais pas suivi tes, si avais suivi tes doutes et, aurais, et si tu avais euh, opté pour la sécurité et aller à Paris, avoir un beau métier, ça aurait été comment pour toi ouais, Je pense qu'en fait, j'ai juste suivi euh, mon cœur, enfin mon instinct. Okay. J'ai je, je, parlé cette ville, elle me correspondait. Mais je suis quelqu'un d'assez instinctif, donc… Euh... Je me suis dit, OK, tu tentes et puis au pire, si eh ben, ça ne marche pas. Pour moi, dans la vie, il y a toujours des solutions. Donc, euh, j'avais envie d'essayer. OK. Ouais. Et, et du coup, et donc, euh, et donc maintenant, c'est comment tu, tu vis uniquement de, de ça, de l'équitation Oui. On a une okay. écurie à deux. OK. Donc, euh, donc l'écurie, elle est à Angers. Comment est le nom de l'écurie Les écuries de Bellevue à 10 minutes d'Angers. OK. Génial. Euh, ça roule et toi alors du coup concernant ton, ta carrière euh, sportive comment comment ça s'est déroulé bah du coup je suis arrivé aux écuries euh, où, où sauvait mon mari j'avais déjà fait des concours club avant quand j'étais petite Ouais. Voilà, en obstacle et puis en cross, enfin j'avais fait pas mal de disciplines. je fais du horseball aussi je mets bien tout j'ai même fait du spectacle équestre enfin voilà okay. super open moi tant que je suis avec les chevaux je suis bien c'est un peu une façon de vivre et euh, et du coup, après, quand je suis arrivé sur Angers, euh, c'était justement quand je suis rentré en master. J'ai dit là, euh, je peux plus faire des allers retours pour aller monter à cheval en Bretagne, parce que j'étais en Bretagne okay. et donc j'ai ramené mon cheval. J'ai rencontré mon mari et euh, qui était plus lui obstacle et cross. Mm -hmm. Et euh, voilà, je faisais des concours de niveau amateur à un mètre, un mètre cinq quand je suis arrivée. Puis, j'étais pas très douée. J'avais peur. J'étais passionnée, mais pff, dès que les barres montaient, ça allait pas trop. Puis, je ne sais pas, il m'a vraiment débloqué. J'ai eu la chance de monter des bons chevaux. J'avoue que mon mari, c'est quand même un bon coach. Et euh, du coup, je suis allée jusqu'en épreuve pro. Voilà. Mais avec toujours des, des petits blocages, des petites peurs, des choses qui faisaient qu'il euh, y avait beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de fatigue. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. quoi n'ai plus ce problème-là. Ouais, et, et justement, quand qu'on qu passe à ça, comment bah, quelles étaient les conséquences pour toi d'avoir ce stress, cette fatigue euh, en compétition sur le cheval, peut-être même à côté, de, à côté des compétitions Ouais, bah déjà l'entraînement, C'est-à-dire euh, qu'en fait, comme je suis arrivée avec un, un niveau assez faible et que j'ai progressé très vite, euh, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai progressé très vite, peut-être parce que mon mari est très fort et puis peut-être parce que j'avais un petit truc aussi, hein, mais j'ai vraiment progressé vite. Je suis même passée dans un journal de presse et caisse pour ça, euh, parce que les gens trouvaient ça okay. dingue que je sois d'épreuve club à épreuve pro, euh, en même pas de trois ans enfin voilà deux okay. ans et euh, mais du coup après c'est le stress de de se dire ouais ok là je vis ça mais euh, est-ce que je le mérite vraiment est-ce que ça va s'arrêter est-ce que enfin je, je me sentais pas forcément légitime dans ce que je faisais en fait je me disais mais ok tout ça c'est de la chance et je me, mmh. je me ouais ça du coup parfois enfin il y a des parcours que j'ai ratés alors que j'avais tout pour tout pour aller bien, mais je pense qu'inconsciemment, je faisais des grosses... Enfin, et du coup, ça me faisait faire des grosses fautes techniques que je faisais jamais à l'entraînement, par exemple. Peut-être qu'inconsciemment, je... Ouais. Je voulais pas y arriver, j'en sais rien. Ouais, ouais et... c'est ça. J'ai la peur de l'image aussi, de ce qu'on renvoie aux autres. Euh, ok, voilà. donc, donc inconsciemment, tu penses qu'inconsciemment... Ah, entre parenthèses, je vois Cécile qui met un petit coucou avant de partir bosser. Merci pour le partage et bon vent pour vos projets à tous les deux. Merci, Cécile. Et il y a Facebook user qui met, euh, je n'ai pas ton prénom, du coup, Facebook user qui met vous mmh. dit du temps, tout simplement. Et justement, donc, euh, probablement parce que pour en, en deux ans, trois ans, arriver au parcours pro, je pense qu'il y avait quand même aussi une dose de, de talent, même si il avoir du travail. Et pour autant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu disais que inconsciemment tu penses que euh, tu ne te sentais pas légitime. C'est ça oui. et Je lui demandais si c'était de la chance. Ouais. Et, et du coup, oui. les conséquences, c'était quoi pour toi et pour ton cheval bah, les conséquences, c'est que j'étais jamais sereine, j'étais jamais 100% sûre de moi. Okay. Et euh, même dans le quotidien, même dans l'entraînement, je me disais toujours oh là là, mais est-ce que je fais bien Est-ce que mon cheval, ça ne va pas l'abîmer ou le casser ou enfin, Moralement mmh. ou physiquement Voilà. Ok. Et du coup, comment J'étais jamais, jamais sûr de moi, pour rien. Ouais. ouais euh, euh, tu sentais la, la petite faille à l'intérieur de toi, en mode euh, ah, pas trop ouais. sûr de moi, quoi. Celle-ci, oui. c'est vraiment celle qu'on est, je pense, pour 90-95% des gens qui sont dans, dans le programme. Et du coup, bah, mmh. comment t'en es arrivé jusqu'à jusqu l'Académie de performance qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment t'es arrivé là Eh bien, il s'est passé qu'on euh, a été confinés. <rire> le premier confinement, euh, eh ben, euh, voilà, les écureuils, elles ont été fermées Donc, euh, parce on, on fait quand même des grosses semaines. J'avoue. Mmh. Euh, J'avais quand même pas trop le temps de traîner sur les réseaux et comme en plus euh, j'étais quelqu'un qui euh, s'entraînait énormément, travaillait toujours plus euh, au détriment de sa propre personne, euh, de peur de pas y arriver. Ça, ça a mmh. changé. Mais en tout cas, avec le premier confinement, bah, j'ai été un peu obligée de passer du temps à la maison. Puisqu'à un moment, bah, quand tout est fait et qu'il n'y a plus de cours à donner et que... Ben voilà, la journée, elle est finie, elle est finie. Donc, je traînais sur Facebook et je suis tombée sur, euh, sur une petite pub pour euh, les réunions, la, la première réunion. Les webconférences. Voilà, les webconférences, pardon. Et je me suis dit, tiens, allez, euh, j'ai le temps, je tente. Et ça ouais. m'a tout de suite parlé. Tout okay. Qu'est-ce voilà. qui t'a parlé dans la webconférence conférence Eh bien, c'était euh, parce que tu parlais beaucoup de le manque de confiance en soi, la peur de l'échec. Mmh. Euh, donc ça ouais je me retrouvais vraiment là dedans et le fait de se dire euh, bah j'ai du potentiel mais euh, je suis pas capable de l'exprimer ouais. et, euh, et voilà c'était ça ouais c'est à dire que tu savais au fond de toi que tu avais du potentiel même s'il y avait ce doute qui te faisait mais je suis qui, je suis pas légitime et tout mais au fond tu sais quand même quel est le potentiel c'est ce paradoxe et, euh, et voilà la web conférence du coup c'est vraiment ça tu, tu sentais que tu avais du potentiel et que euh, t'arrivais pas à l'exprimer euh... Pleinement. Ok, cool. Du coup, bah, tu es, es passé. Euh, donc tu as, as pris un appel euh, offert, pause. Ouais. Ok. Et là, après, tu t'es dit, ok, je rentre. Qu'est-ce qui t'a qu fait rentrer dans le programme Qu'est-ce qui t'a fait douter avant de rentrer bah, Ce qui m'a fait douter, c'est euh, je me suis dit, bah, voilà, de toute façon, euh, je fais ce programme-là, mais euh, c'est quand même un investissement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que je vais vraiment y arriver Enfin. Hmm. Euh, Enfin, bref, je réfléchissais quoi, à tout ça. Et puis, je me suis dit, au pire, eh ben, si ça ne me sert à rien, au moins, je pas le regret de ne pas avoir essayé. Que du coup, genre... ouais. Ouais, je, je en suis pose, euh... chance, essayé, y a... enfin, en de Je peux essayer, J'en avais marre, en fait, de, du fonctionnement, ouais. de, justement, des peurs et tout ça. Et je me suis dit, euh, allez, on tente. Et ça, c'est des fois, une question que je, que je me pose aussi quand je veux faire des investissements et des choix, c'est... Bah, au pire du pire, enfin, qu'est-ce que je ferais euh, euh, que, que ferait la version de moi euh, qui n'a pas de regret bah, C'est, bah, je tentais au pire du pire, bon, bah, je perds de l'argent, quoi. Mais, euh, oui. mais au moins, j'ai tenté. Et du coup, bah, tu as tenté l'aventure et euh, bah, comment ça s'est passé pour toi bah, Hyper bien, hein, franchement, enfin, ça n'a pas été facile euh, toujours parce qu'on travaille quand même sur des points euh, parfois sensibles euh, qui touchent à l'enfance et tout ça. Euh et qui en fait, sont euh, voilà c'est la, la clé de voûte, hein, c'est d'aller chercher, euh, mm. qui a fait très mal dans le passé, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a des blocages inconscients, si j'ai bien compris. Donc, euh, ça. il y a eu des moments un peu… Enfin, euh, du coup, sur le coup, il faut se dire, allez, il faut s'attaquer à ça. Et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, même sur des coachings avec Isa, où je ne savais pas encore où elle allait m'emmener. Mm. Euh, parfois, avant les séances, je me disais, punaise, c'est sûr, il y a un moment, ça, ça va tomber. Bon, <rire> et, euh, et ouais, ça demande un peu de... Ouais, il faut jouer le jeu à fond, quoi. Ah bah Donc ça, c'est pas facile de se dire, allez, j'y vais, vais sans filtre et en sincérité et sans me mettre de barrière, justement. Mm. Un total lâcher prise. Et puis, ça fait un bien fou parce que... Ça m'a fait du bien dans mon sport, mais ça m'a fait du bien dans ma vie aussi. De toute façon, je pense qu'on a tous des casseroles. et euh, C'est bien de pouvoir les laisser à la cuisine, quoi. <rire> c'est clair. Les, les, les ouais. casseroles on, on font un très bon travail dans la cuisine. Ouais. Euh, okay, du coup, c'est-à-dire, et, et en fait, tu vois, moi, c'est clairement quelque chose qui revient assez souvent. C'est genre les gens après une séance, des fois, ils disent, ah oh, mais attends là, j'ai dit des choses, mais jamais, jamais j'aurais dit ça et tout. Et, ouais. et en fait, et finalement, tu vois que pour bon, nous, déjà, on s'en <rire> C'est on, on fait juste le, le taf qu'on a à faire. Euh, et du coup, ouais, ça, ça te fait quoi de pouvoir bah, t'exprimer devant quelqu'un, d'avoir la perception de, euh, sans jugement en tout cas, et, et tu vois, tu sens que l'autre en face de toi, il n'a aucun jugement, il est juste là pour, pour faire son taf et pour te débloquer. Ça, ça fait quoi de pouvoir, se, se, de pouvoir parler comme ça bah, Ça fait que c'est un espèce de, le moment avec le coach euh, perso, en tout cas, c'est vraiment un moment où on sent que, euh comment dire, c'est euh, comme un espèce de jardin privé, quoi. Ouais, euh, ouais on peut dire tout ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut. Et, et le fait de pouvoir l'exprimer, euh, bah justement, c'est ça, c'est de se dire OK, c'est OK et c'est à force de, de voir qu'en fait, on a le droit d'avoir de la colère pour quelqu'un mmh. euh, et justement, c'est en l'exprimant et en l'analysant que on en a plus et qu'on est, qu est apaisé. Non, mais c'est des choses comme ça, c'est qu'on peut exprimer toutes les émotions un peu extrêmes et revenir sur quelque chose, au final, de plus sain pour soi et pour l'autre aussi. Ouais, et justement, là, ce parcours-toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Donc, depuis octobre, c'est ça Tu disais, septembre-octobre, que tu es un truc comme ça ouais enfin après ouais, euh, là quand on voit six mois six sept mois après quand on voit ton évolution quand tu vois ton évolution qu'est ce que tu ressens tu te sens comment qu'est ce que tu as envie de dire de transmettre euh, quand je pense à, à l'évolution qu'il l'évolution qui a eu depuis le programme bah, déjà je suis euh... bon, je suis quand même fière de l'avoir fait euh, et puis euh, je suis apaisée okay. euh, franchement ouais apaisé par rapport à, à tout ce qui m'arrive en fait c'est-à-dire que il n'y a plus de pression et ça, c'est hyper agréable à vivre. Il y a comme tout le monde, hein, le stress du quotidien, du travail, des enfants, du machin, mais on a tous des moments où on est dans le rush. Mais, euh, et ça, c'est normal et c'est OK, justement. C'est le prépayé ouais. aussi. Hein. Mais il ouais. n'y euh, a plus d'angoisse. Et C'est chouette. Ouais, c'est, c'est la différence, en fait, quand je suis en train dire, il n'y a plus de pression. Euh, tu vois, quand tu as dit ça, je fais, attends, merde, j'ai mal fait le programme, moi, parce que j'en ai encore la pression. En fait, non, c'est, comme tu l'as dit, on a la pression et c'est normal, c'est très à payer. Enfin, moi, je sais que tous les jours, quasiment, j'ai, j'ai cette pression qui fait, bah, mais c'est de la pression qui fait performer. C'est pas la, la pression qui prend l'espace mental et qui, est, euh, pff, qui, qui qui, pèse du poids, quoi. Celle-ci, si c'est mm. la pression qui reste, c'est juste de, bah, voilà, c'est la, la bonne dose qui, qui nous pousse et qui nous challenge à, à performer et c'est um, la pression dont tu as envie en fait ouais je trouve que la, la pression qui te reste c'est la pression ouais, ouais, ouais, que, ouais, ouais, ouais. que toi tu acceptes mm. en disant ok elle est utile je la prends et justement comme mm. aussi vous apprenez mm. à gérer un peu nos émotions avec les switches émotionnels et tout mm. moi quand je sens que j'arrive à un niveau d'émotion dont je veux pas et que je gère pas bah, je vais faire un switch enfin je vais faire quelque chose mm. alors qu'avant euh, je trouve que ouais je subissais quoi complètement mm. ouais et, um, et, et justement... pas tu voyais, ok. Ouais. Et, et du coup, alors, maintenant, toi, là, vu que c'est les, les cavaliers, euh, quand tu vas en compétition, qu'est-ce qui change concrètement pour toi Comment tu te sens quand tu es sur le cheval, à côté du cheval Comment euh... Eh bien, déjà, euh, tu avais parlé dans, dans le programme de faire un, un tableau justement avant pour fixer des objectifs clairs mm -hmm. avant de partir. Donc euh, ça, je fais l'effort de le faire à chaque fois. Pour chaque cheval et okay. chaque parcours, je mets euh, okay. ce que j'ai envie de travailler. Okay. Enfin, le point j'ai envie amélioré, j'en choisis un en particulier, ce qui fait qu'au lieu de partir en pensant au résultat euh, et de me mettre une pression de dingue, bah, je pars avec un objectif de progression pour moi et pour mon cheval. Du coup, je ne vis plus la compétition comme un affrontement avec les autres et euh, il faut gagner... Euh, c'est un peu le côté malsain d'écraser l'autre en fait mmh. et quand on veut écraser l'autre c'est qu'on se sent nul soi-même je pense donc euh... donc du coup maintenant je pars en concours en me disant ok moi je suis là pour euh, tracer ma route et aller toujours plus haut donc euh, ce concours là c'est juste euh, une étape à valider mmh. pour aller plus haut après et si elle est pas validée bah, c'est pas grave je recommence jusqu'à ce que ça passe ce qui fait que par contre quand je suis pas contente de ce que j'ai fait parce que ça arrive de louper hein, de... Ça m'est arrivé le end mmh. dernier, j'ai loupé. Enfin, j'ai fait un super échauffement et je suis rentrée en piste. Mon début de tour c'était pourri. Techniquement, j'étais vraiment pas contente. Donc, j'ai pas fait un gros score. Enfin, c'était pas une catastrophe au niveau du score, mais c'était pas comme je voulais quoi. C'était pas moi. Je suis sortie, j'étais furax. Mais ouais. euh, ça dure 5 minutes. On se met un bon coup de pied aux fesses, puis on retravaille et puis euh... voilà. Alors qu'avant, j'aurais, enfin, ça aurait été une catastrophe. J'aurais pleuré. Enfin, le truc euh... drama queen quoi. <rire> Ok, alors tu t'es mis directement dans une, dans une dynamique de Ok, t'as euh, évacué la colère en mode Putain merde, j'ai fait de la merde quoi, ce qui est, est vrai. Ouais. Alors, on n'est pas dans une politique de faire l'autruche avec de la psycho, euh, avec de la pseudo euh, psychologie positive en mode euh, C'est bon, je vais bien, tout va bien. Non, c'est à un moment donné, j'avoue que bah oui, là j'ai fait de la merde. Et euh, deux, je me mets scoutier aux fesses. Et, euh, et voilà, du coup, en fait, il y, y a moins ce temps à osciller, à pleurer, à se dire je suis passé à côté, non, c'est que tu te mets directement dans, à trop mobiliser et à repartir. Et donc, et la compétition d'après, du coup, le tour d'après, ça donnait quoi Eh bien, avec mon deuxième cheval, c'était mieux. Beaucoup mieux. Okay. Et puis, euh, même du coup, là, c'était sur l'instant, mais même là, bah, ça m'a donné euh, des objectifs précis pour la semaine, là, parce que ça, c'était vendredi dernier, c'est tout frais. Okay. Coup, bah, bah, ça m'a donné plein d'objectifs et tout ça. Et ça non, mais c'est bien, ça recentre. En fait, c'est que maintenant, je sais que l'échec fait partie de la du processus. En tout cas, je l'accepte. Ouais. Alors qu'avant, ouais, en fait... je voulais pas le voir. Et, et en fait, c'est ça tu vois, tu l'as dit, en fait, c'est que euh, enfin, moi, là, je, je vais pas prendre tes mots, mais je vais prendre euh, les mots qu'on emploierait dans, dans l'Académie la france c'est que grâce à cet échec, aujourd'hui, tu as des points précis à travailler mmh. cette semaine, tu vois. Ouais. Et du coup, finalement, l'échec, il est pas là, en fait, l'échec, c'est juste un feedback. Alors, en fait, ça qui, qui est bizarre, c'est qu'après, il n'y a plus cette... Enfin, moi, dans ma tête, tu vois, j'ai plus la notion d'échouer. Mais dans ma tête, j'ai juste un feedback de ce que je dois réajuster en permanence. Et c'est vrai que ça libère, en fait. Parce que quand tu fais ta vie sans la notion d'échec, c'est plus léger. Mmh. Et alors, là, je vois un petit commentaire pour toi. C'est dommage, je ne vois pas les noms. Euh, si vous pouvez mettre les noms au fur et à mesure, parce que euh, je ne les vois pas. Euh, je ne vois pas. J'ai de le choper, le prénom. Tu, tu, tu... Ah, c'est Théo. Théo qui a mis ça. Ah, c'est bon, je vois Virginie maintenant, en dessous. Là, Je me suis connecté sur Facebook en parallèle. Euh, Théo qui met euh, « Si on devait revenir six mois en arrière et que tu devais donner un conseil à Cécile qui doute, ce serait quoi ?» hein, Si je devais donner un conseil moi ou si toi tu devais me donner un conseil <rire> Je n'ai pas capté ah, Excellent, conseil. bien joué Théo. Théo qui donne un conseil non, Je pense que, connaissant Théo, je pense que c'est toi. Euh, si tu vois, imagines, tu imagines, re, tu revois vers la, la Cécile, euh, tu regardes la Cécile, là on est, Cécile, on est au mois de mai et tu regardes Cécile de septembre et tu dois lui donner un conseil, tu lui donnerais quoi Un conseil, un seul. Parce euh... lui en donne les deux. C'est euh, bah, d'arrêter euh, arrêter de se prendre la tête et puis euh, vivre avec qui on est. Ok. Vivre avec qui on est. Oui. S'accepter okay. comme on est. Et, voilà. OK. Donc, c'est le conseil que tu pourrais donner à Cécile. Et, et est-ce que ça, c'est un conseil que tu pourrais donner aux autres personnes de l'équitation, de s'accepter, d'être qui on est Oui, être qui on est, s'accepter ouais, qu'on on est. Qu on en est bah, oui, parce qu'en fait, on a, je pense, les, les vrais cavaliers passionnés euh, qui ont ce qu'on appelle le sens du cheval, c'est-à-dire mmh. un certain aspect euh, émotionnel voilà, avec les chevaux il euh, y a le côté technique et on travaille beaucoup sur ça et, et parfois on passe des heures et des heures et des heures sur la technique et on en oublie presque les chevaux et, et voilà et on oublie notre côté instinctif aussi euh, moi je sais pas comment l'expliquer mais euh, quand je suis sur mon cheval j'ai pas besoin de ma montre pour savoir s'il a assez travaillé ou trop travaillé enfin voilà et c'est faire confiance et arrêter de vouloir ressembler à quelqu'un et okay. s'accepter comme on est et utiliser ses propres qualités pour avancer, au lieu de chercher à copier les qualités de quelqu'un qui n'est pas nous. Boum Je pense que c'est pour tous les cavaliers. Ok. Ça, c'est dit. Euh, et, et du coup, ouais, toi, si tu avais... Je ne sais pas, quel est ton, ton rêve à long terme, que ce soit pour les chevaux, pour l'équitation, pour toi quel est la... bah, Mon rêve à long terme, après, euh, c'est ce qu'on disait, hein, l'académie de la haute performance, c'est d'abord... un un travail sur l'identité mmh. Et euh, moi mon rêve c'est vraiment d'être une cavalière ce qu'on appelle une femme de cheval c'est à dire euh, capable de monter n'importe quel cheval et de l'amener à donner le meilleur de lui et avec du respect et de l'amour et toujours j'espère être passionnée toute ma vie en tout cas voilà que ça reste toujours un, même si on est dans la performance un plaisir et, euh, et voilà, et j'aimerais vraiment aller faire, enfin, euh, sauter les plus grosses barres possibles avec mes chevaux, mais toujours dans un, ouais, voilà, dans un grand respect et un côté fusionnel avec mon cheval. Après le reste, euh, Inch'Allah, si on peut aller euh, très très haut, c'est bien, et sinon, c'est pas grave. Ok, tira, au, au plus haut en tout, cas, en tout cas, mais la question que j'ai envie de te poser quand tu t'entends là, c'est qu'est-ce qui t'anime autant avec ton cheval, dans cette fusion avec le cheval, c'est quoi là, ce que tu préfères, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer quand tu es ce cheval C'est quand on sent que qu'il euh, y a une harmonie qui se crée en fait, une fluidité dans les mouvements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcer pour obtenir. Normalement, si c'est bien fait, on... On agit et le cheval, ré... enfin, sur des petites actions, en fait. C'est un animal qui fait 5 à 500 à 700 kilos. Mmh. Moi, j'en fais 50. Hein. Et, euh... et je me, par exemple, juste redresser son dos et le cheval, pouf, on le sent qui ralentit, qui met son poids sur les postérieurs. Ou euh, on tourne le buste, le cheval, il tourne. Et ça, en allant très vite et en sautant des grosses barres. Et ça, c'est. Je sais pas, c'est magique. <rire> Ouais, en tout cas, ça vu comme ça, ça donne envie de, de monter à, à, à cheval. Moi, tu sais que je m'étais dit que je ne monterais plus à cheval, euh, parce que, mais après, j'étais jeune, euh, je m'étais dit, ouais, mais le cheval, il ne m'a pas... Enfin, je ne sais pas s'il est d'accord, en fait, que je monte sur cheval, et du coup, je m'étais promis que, que je ne monterais plus à cheval. Euh, mais quand tu euh, quand t'entends parler, ça me donne envie de, de, de redécouvrir ces, ces sensations. J'adore toucher, en tout cas, le, le, le cheval et même le, le... Enfin, sentir tu vois, il y a un truc spécial avec les chevaux. Et, euh, et en fait, quand euh, je t'entends parler comme ça, ça me donne, ça me donne presque envie de, de dire Ok, bah, pourquoi pas, je vais peut-être remonter. Donc, euh, donc voilà, justement, bah, là, c'est la question que j'ai envie de te poser en fait, par rapport à, à, à, cette, à, à ça. C'est Est-ce que tu. Enfin, le, le cheval, il, parce que du coup, tu vois, c'est la question que je me posais étant plus jeune c'est est-ce que le cheval, il est d'accord pour se faire monter euh, Toi, tu t'en tu, penses quoi en fait Est-ce que le cheval, il est content quand il va travailler avec toi est -ce que, bah, je pense que c'est comme, un... comme un enfant qui va à l'école. Il y a des choses qu'il préfère okay. faire et d'autres qui. Des choses qui amuse et des choses qu'il faut faire. Et... Mais les... je pense qu'ils sont assez intelligents pour sentir, même quand il y a quelque chose qui bloque dans le travail, parce que c'est des exercices vraiment de gymnastique, d'assouplissement et tout ça, qui parfois sont... Bah, sont un peu durs à passer. Il suffit qu'il y ait eu un concours avec des courbatures et tout. Bah, il y a des séances de gym. C'est comme nous, il hein. faut se faire du mal pour se faire du bien. Donc, c'est de l'amener gentiment à comprendre que euh, c'est pour son bien, quoi. Mais ouais, je pense que dans l'idée, ils aiment bien ce qu'ils font. De hein. toute façon, quand ça ne veut pas, euh, Il ils veut savent qu'ils sont plus que nous. Hein. <rire> ils sont pas idiots. Hein. Ils font ce qu'ils sont. <rire> J'avoue, c'est clair. Bon, bah c'est cool. Euh, ouais, du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui regarde ce, cette vidéo euh, Par exemple, quelqu'un qui hésite à entrer dans le programme depuis quelques mois et qui dit « Tiens, mais… Euh... » Euh, ouais, c'était un risque, etc. Qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de lui dire Est-ce que, est que tu recommanderais ben, Je pense que la, la réponse est oui, sinon tu n'aurais tu pas fait cette vidéo, mais qu'est-ce ouais. qui ferait que tu recommandes ce programme Et qu -ce que, à quelqu'un qui hésite, tu lui dirais ah, non, mais fonce <rire> Eh ben, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui hésitent, c'est de se dire euh, ouvrez un peu votre angle de vision, même si ça ne vous sert pas dans votre sport, ça vous servira dans votre vie. Enfin. Mm -hmm. Comme c'est des blocages, euh, enfin, les blocages qu'on travaille, c'est vraiment des choses euh, qui vont chercher loin dans l'émotionnel. Euh. Après, il y a des portes qui se déverrouillent et auxquelles on n'avait même mmh. pas pensé. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, de toute façon, ça apportera quelque chose. Voilà. De toute façon, ça fait du bien. Pour tout. Ouais. Et, et toi, du coup, le, le, plus gros, le plus gros point que ça t'a apporté, ce serait quoi Hormis l'apaisement, je crois que tu avais ouais, dit l'apaisement. Bah, de la confiance en moi et... <rire> Et de l'énergie en fait du coup. C'est c'est un cercle vertueux. Ouais, c'est dans un, un cercle vicieux, euh, acharnement, fatigue, frustration, colère, tout ça. Et de faire le programme et de voir les choses différemment et de du coup fonctionner différemment. Et eh ben, euh, je me suis mise euh, ouais à, à apprécier déjà ce que j'avais et ça, mmh. en fait, le même rythme qu'avant de travail. Mmh. Mais voilà, sans la fatigue, sans la frustration, sans l'énervement. Sans c'est okay. ouais, ce que tu disais en off tout à l'heure. Tu disais, ouais, bah là, samedi, j'avais pas envie de m'entraîner, je me suis pas entraîné, j'ai pas culpabilisé. Quoi. Ouais, avant, j'étais incapable. Ah, non. Ouais, non, mais c'est vrai aussi, oui, accepter que parfois, il faut se reposer. Hein, parce que moi, je fais partie des gens qui montent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Okay. Je déteste partir en vacances parce que du coup, pendant 7 jours, je vais pas monter. Enfin, je détestais. Maintenant, ça va. J'ai pas encore pris de vacances, mais euh, je pense que si c'est ok. Me diras. Tu me diras. On fera une autre vidéo. J'ai pris mes vacances et je suis ok. Non, oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, ouais. non, mais même dans la vie privée, hein, franchement, même avec euh, mon conjoint, mes enfants, ça a beaucoup changé les choses. Donc, euh, ça c'est chouette parce que on parle des valeurs aussi dans l'académie, ouais, et moi, j'opposais toujours la valeur équitation à la valeur famille. Je sais que les, je savais mmh. que les deux étaient hyper importantes pour moi. Mais pour moi, c'était deux valeurs qui se contredisaient. Et Isa, sur la dernière séance de coaching, m'a fait comprendre que, en fait, elles étaient liées hmm. et que si j'étais pas bien dans l'une, j'étais pas bien dans l'autre. Et ça, ça a été, mais c'est un truc. Je me suis dit, mais Pff, mais aurais dû t'en rendre compte avant. <rire> et du coup, maintenant, bah ouais, je vis les choses complètement différentes. Ouais. Bah, ça c'est top. Ouais. Du coup, euh, ouais, on... mais, mais ça, on peut pas en parler sur sur la vidéo, ça me demanderait trop de temps. Mais mais c'est vrai que c'est ouais. important quand au bout de 2, 3, quatre dépolarisations, quand on commence à, pouf, à du coup, être moins sensible euh, aux stimuli extérieurs, on est moins en réaction et finalement, on, on commence à vraiment comprendre comment fonctionnent les autres et voir que souvent, ils vont être en complémentarité euh, et mmh. que leur trait de caractère tel qu'il est, il est top parce que nous, il nous permet de, de grandir par rapport à, à nos projets et, et nos visions et nos missions et on voit l'équilibre et euh, on voit que finalement, les, les choses ne euh, sont pas ici par hasard. C'est ça. Et Donc, du coup, euh... ça fait accepter plein de choses aussi. Enfin, ouais. Ouais. Et accepter sans être dans le déni. C'est à dire que ce n'est pas de l'acceptation euh, autruche, c'est de l'acceptation euh, de, de vraiment voir les choses et euh, d'agir dans le bien-être en relation euh, à ces choses. Je pense que c'est vraiment là où on doit être vigilant. Ce n'est pas accepter. Euh... Oui, non, on n'accepte pas n'importe quoi, mais... <rire> ça, c'est pas on accepte en mode business. Ok. Saoul, bah ça marche aussi. Merci pour, euh, pour ton témoignage. Merci pour ta confiance euh, d'avoir fait le programme. Et puis après, euh, de toute façon, dans l'Académie de Performance, après le, le contact, euh, mine de rien, vu qu'il y a le, le groupe euh, Facebook, etc. Et les, les, les séminaires qui vont arriver là, bientôt à la reprise, euh, c'est jamais coupé. Mm. Voilà, voilà. Euh, un, un mot de la fin pour toi bah, Merci, franchement. Merci à vous pour, pour tout. et euh... Puis voilà, l'histoire continue. <rire> c'est yes, ça, on va, on va suivre ce qui se passe. Écoute, ouais. euh, mettez des commentaires pour ceux qui, qui voient cette vidéo en, en replay, mettez en, des commentaires s'il y a d'autres points que vous voulez qu'on qu approfondisse. Euh, sinon, euh, vous pouvez retrouver donc Cécile, on mettra ton, ton site en dessous de la vidéo. Ton site, c'est Écurie euh, Bel de Bellevue, c'est ça C'est ça. Mais okay, si si <rire> tu m'envoies après sur Messenger, je vais mettre ça en dessous de la, en dessous de la conversation sur Messenger. Je mettrai ça sur YouTube ensuite. Ça roule, Cécile. bah Écoute, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, Pierre. Euh, salut et merci à tous ceux qui ont, qui ont regardé cette vidéo.